Ton flash est toujours échappe vraiment. Escape, je veux m'escape de la free fight Oh oui! En vrai, c'est pas mal. Mais vraiment là! Non Arrêtez de là. Mec bien chien, tu vois. Oh putain, ils sont tous au blue! Oh putain, mec, il y a t'avais dit Coucou, coucou! Attends, mais on prend leur blue du coup. Euh, va au top, tu Mais genre, ça trouve, ils vont venir me tailler. On prend leur bleu? Vas-y, ils font ça. Euh, Shen, viens là, viens là. Tu vas où, Jax, t'es sûr Attends c'est un kill ouais, ils ont swap lane Ouah ouah ouah ouah c'est les gars. Attends mais s'ils font un swap lane mec euh, Rai ils ont le bouffe hein. Je le taunt euh, dès qu'ils s'approchent trop hein Attends, non, moi, je vais mettre l'arme. Je m'en fous en fait, je pense ils... Ils essaient de... Ah bien joué euh, Joris hein sais pas il est, ils... ils font double jungler je pense Je vais pense. me faire camper mais, morts, mais je vais ensemble, Ils jouent double jungler faites gaffe hein. Alors c'est chaud. Moi, je me sens déjà bien. J'ai fait le. Du coup, tu veux qu'on swap ou pas En fait, il est insupportable déjà. Euh. Ward là. What Mais c'est Romain au top le Enfin, le petit bush là. Oh mec, si jamais on voit un des deux junglers rentrer là, on lui saute dessus. Mais gaffe au top, genre, juste te fais pas tuer. s'en gaffe, y'a Soraka. sur ça invade, ça invade là. Mid, mid, mid. j'arrive, j'arrive, j'arrive. Dodge là, dodge là. Okay, et je retourne cas. pas, il retourne. viens, mec. Mon joueur de là là, elle a fait mon bleu hein, déjà. Joueur de ton raid Rémi. Oh, ouais. il oh, y, y, y, oh. y a sur la couille. Bien joué. Je reviens sur la ligne euh... avec la je sûr, Romain derrière. Il a... il est au... Attends, est bah, plus je... non, on va le push. On, on, on, on, se lâche, on hein. En fait non, on push à fond cette lane là et après on laisse push. Oh, ouais, ok. c'est quoi ce, ce tryhard T'aurais pas hein, dû y aller en en mec. Je l'ai dit Bah en vrai c'est bon on joue, on joue normal c'est bon les gars T'as besoin d'aide mec go go go go l'aider Ouais on arrive on arrive on arrive mec On arrive, essaie de venir il, y a, ah merde, il a flashé pas ce c'est des gars en fait Il a flashé il a flashé Attends je vais décalmer le mec Après oh, les gars c'est pas que Attends mon ulti lui Ma tour elle est life les gens donc bon je m'attendais pas à ce qu'il y a autant de dégâts en fait Il est dans combien de temps mec Bah... Bientôt Ok bah attends, je vais ward un peu sa jungle non, Et puis bah, tu bah, me dis dès que t'es un... chaud Attention il est là hein, je Les gars. J'ai l'ulti, j'ai l'ulti, j'ai l'ulti Fais gaffe, il y a... il y a là, hein. là. Il y a l l Viens, viens Vous voulez qu'on d'un un truc ou pas Vas-y bah, viens Les, signes, les, les, signes, les, les gens, viens vite Les gens en fait maturaient euh, les, les, les mid-life hein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 J'ai plus, plus ah. de mana. Hein. C'est bon, laisse tomber. Ah, tomber. La yes. Push, euh, push, okay, joué Y'a Pierre sur mon bleu. J'arrive, j'arrive, euh... j'arrive. Tu peux pas le tuer J'arrive. Bah, il a tout SS, SS, non, les non, non, gars. Hein. J'arrive, mec, mec. vas-y. J'ai l'ulti dans 5 secondes. Mais c'est sur Rise qu'il faut se retourner, les gars. Hein. Oh, c'est pas grave. Il est là, Pierre. Vas-y, il détruit la ping. On fait quoi On va chercher Rise C'est tendu. Ouais, ouais, Vas-y, on va chercher le Rise. Rémi, Rémi, Rémi, go sur le Rise. Je passe niveau 6 là-dessus. Direct. Oublie, oublie, oublie. Le Rise, le Rise. Recule au pire, hein. je l'ai. C'est bon. Attends, recule. Hein. Putain, ça fait trop mal, mec. Ouais, genre, mec. là il est pire, les gars, bien joué. Vas-y, on va tenter. Il a pas d'ulti, hein. Ouais, non, il a pas de chance. Nice, on va le Ultime, il a utilisé son car. Non, j'avais. Désolé. Putain, je te donne un bleu. Viens bleu, viens bleu, viens bleu. Ouais, plus les gars, j'arrive. Tu as vu, vu un oh bon, Vas-y, go, go, go. Jeu, go, go. Et j'ai encore la TP, les gars. Je back et j'arrive bot. Les gars. Go, go, go, arrête, arrête, arrête. Je vais. What Tu l'as pris Bah, je sais pas comment, mec. Hein. J'ai oh arrêté no. de le taper je me suis Je sais pas si t'as bien Putain, vu. Putain, ça doit être le smite là, genre ça brûle un peu. Merde, ah ouais. ça branle, ça fait met mal. Call sur les ultis. Hein. J'ai l'ulti dans 10 secondes, je tp bot et j'ulti. Bah maintenant. Maintenant en fait. Tu tp bot là, Go. J'ai l'ulti dans 2 secondes. Ok. Euh non, mais. Go. Oh mec, t'es un, oh. un monstre, Je sais que je suis un monstre. <rire> le god, le god, <rire> les gars. <rire> <Dis, on inaudible> Vas-y, on dive, on dive, on, dive, on dive. Et bien sûr que je suis un monstre, mon gars. Le dieu, le dieu, le dieu. Drake, Drake, les Drake. Les Drake, gars, Drake <rire> C'est bon, on a les assises. mais <rire> Putain, avec de, de l'océan, il est énervé. nerf et on s'en bat les couilles On s'en bat les couilles, il est trop fort, ah, en gars, orly, les, en de... On, le... on le... En orly, on est en Je m'en occupe, je m'en occupe, les gars On le fume, sa race Ah non mais si bien, il, il est mort Vas-y bien, bien Pierre. Attention à l'ulti de, de la luxe Je veux un beau smite Les gars, <rire> vous faites ça, là smile, toi, <rire> <rire> On va dire qu'il est ici Putain, je voulez qu'on le tue ou pas J'ai pas d'ulti, je peux pas le ramener. Oh L'ulti d'Azir, hein, mec, c'était long. Tellement... Ah, par contre, les mecs, j'ai 600 de ping, hein, d'accord 1600, ah, 2000, on va faire Tout va bien. Vas-y, PL, PL, le dieu, le dieu. Tu veux qu'on tente un truc euh, ou pas, Alex Non, non, non. Je okay, sais pas Ça, là. si vraiment elle s'approche trop, euh, mais si genre Romain un ou all-in, on y va pas. Oh non Oh non J'ai fait oh, le tour Non mais genre j'ai clairement grid En gros je les dive à l'auto-attaque Les gars il a y'a l'IDA team, vas-y cours cours cours cours Hop là Putain J'suis grid block la vie de moi Non il a bien joué Non mais mec je l'ai eu Tu l'as eu, eu Ok bien joué Ouais je lui mets Q spell Là oh, pas encore mec mais, Je viens pour la là, J'arrive les gars j'arrive J'ai un ai joué, joué, joué. Joué. on la chercher voilà, j'essaie de tempo. Ah merde. C'est bon je suis là, je suis là. Vas-y mec, go. Je vais shove son blue du coup. Fais gaffe. Bon toi, nice mec. Bien joué. Ouais, ça va. Bon je suis un peu merdé mais bon. Non mais c'est bien, c'est bien, t'as bien joué. On va arrêter, Genre. genre... Non il va pas Rémi, je suis là Rémi, je suis là Rémi, je on va aller chercher sous tour. Elle ah a plus d'ulti hein Go ah ouais, cool. ah on, changer, on, prend tour, on prend la tour le tour, On rester sous tour, ils vont grid Mais faut faire vite, hein, que les autres ils arrivent par contre. Parce que là ça va arriver. Hein. J ai J ai la pression, je mets pression, pression, les gars. Prenez la tour, on se casse. Et surtout, n'hésitez pas à demander... La mec on Go Drake, Drake, Drake. pas là. Je ward un peu deep, les gars. Je cover le Drake, allez-y. J'ai 3 cas, go, go, pas peux pas le tank gars euh, moi, moi je vois Je J'suis pas pris feedback Attention à l'ulti de la luxe toujours hein. Vas-y euh, Jack, de la luxe si tu peux Prépare ton E, tu la flash pas. Ah, si Linda, je m'en occupe, je m'en occupe Linda Vas-y Attention ouais, bon. Il a smite, il, je il a smite Tu veux le chercher ou pas Vas-y je vais Oh mec me plaît. Je, je peux aller le chercher par contre moi. main qu'on a, a mobilisé Nidali limite c'est bon euh, euh, Regarde, Je vais prendre le sun, je vais prendre le sun, je vais prendre le il pas, il pas. Ah mais on est que deux là euh, Ah mec c'est chaud Moi hein. Ouais j'ai back hein Par toi, par toi, par -toi, okay. -toi, toi Et, euh, Et puis ah, quoi ouais, j'ai ouais. 40%, 40 de CDR les mecs hein, c'est bon Canyonné au bot t t un truc. Mais bon tu t'appelles Lucien euh... petit prix quoi en Non non Non c'est pas Non non, je suis Lucine en fait Oh les gars on se sort bien hein Allez mitons, tu au mid, tu restes ou pas Ouais vas-y Non mais arrêtez de le camper gars il a rien de monde. Non vas-y on arrête, on arrête, on arrête, on arrête <rire> il a tellement peur mec. il a, a... a... a... a... a essayé pour se dans 05. dans vraiment là, là, là. Non, non, bon, là. En plus c'est en plus c'est une dali mec. Attention, tu l'es tues, en vrai. <rire> il y a du monde hein. Il y a du monde. Il y a du monde sur toi okay, gars. J'arrive, j'arrive. T'inquiète, je me tire. Un Non, je peux pas de chèvre. Non, t'as pas chèche. Je suis je suis un peu trop concentré au niveau des wards. On va bien jouer hein. Non, Oh j'ai fait de la merde les gars je prends la vision dans la jungle Je Oh j'ai pas eu la range Là, Rémi C'est poche. Il de dit qu'ils auront pas Viens on prend la tour On va les couilles On s'envole les couilles Need a Mid, need a raid ouais Vas-y go go go Je cover je cover vas y je les empêche de venir Je ferme hein Allez-y je les empêche de venir Nice bien joué c'est bon, ils peuvent pas bah, venir, je ils peux, Je suis obligé de faire le tour, regarde! Ils ont peur! Là, là, là, là! Arrive la Lux Vas-y, j'arrive. Ah, ah ben mal! Il a chaté. Ah, il l a chaté, il a chaté. Les autres sont là, hein, faites gaffe. Ouais, je ward. Vas-y, invadez sur ça, jungle. C'est les gars. Lux, Lux. Attends. Salut! Allez, on va non. Il y a du monde derrière, c'est c'est un bait. Ils ont la vision, là, sur, base, ils ont la vision. Ils sur la vision sur nous. Et là, il Moi, a... je peux back, je back. Je vais faire une virgule, si ça avance trop. Je il y a je le rise ferme. Je, je, je ferme, je ferme. Le là. Rise, je, ferme. Sur le rise. je ferme, hein. Salut, tu vas bien Oh là là, les tout. gars, on dit. J'ai ultime, hein, je back. 11 secondes, les gars. Oh Et merde, je passe pas tout seul. Moi, je suis unstoppable, donc je pas en passer. Je vais faire une grosse virgule, hein. Voulez, que il une là, hein. les gars il est là bas hein. Putain ça fait, ça fait mal luxe C'est tenté une virgule de poids Et j'ai peur pour moi Bon, vas-y On va taper la ta tourelle Non non non, pas. On se de... back les gars Bah ça dépend si ah. tu la sens Tu ah, la sens la biologie là, là celui-ci le professionnel Je suis derrière hein Vous voulez que je ou pas Comme tu veux mec, comme tu veux chaud. Tu sens le fight là après je vais me faire un spawn, j'ai un flash J'ai ultim, j'ai j'ai ultim, j'ai ultim, j'ai ultim, j'ai ah, ah non, non mais on, on passe fort pas pas, pas, Là c'est mauvais fight Y'a y a plus les y y'a plus les tours on se casse on back Ouais mais ouais, y y'a 3-5 on va rien risquer Euh Dreck deux minutes euh... je vais le prendre Par contre achetez des pinkwards s'il vous plaît Ouais, ouais, ouais Moi j'ai plus de place mais euh, ouais Bah celle là tu vois, tu regarderas l'honneur C'est ouais. moi qui viens de la mettre tu, toi qui viens de la mettre Non la mienne La mienne t'es cassée non ils ont cassé Tu regarderas celle là Bah c'est pas la mienne Tu vois cette ward là Bah c'est la mienne Tu la vois Non mais je suis beaucoup trop loin mec je peux pas c'est pas la bien tu vois cette ward là Eh bah ben, elle est pas à moi. <rire> Mais c'est bon on a, on, a, on a Guillaume le Dieu avec nous. On est obligé de gagner. Oui, le Dieu le les gars. Moi je pense que je suis le mec qui a le plus, plus d'assises que la game, même, même mon support il a plus de kills que moi tu vois, genre le, le respect est mort. Non j'ai plus d'assises que toi tu te fragas. Ouais t t as plus Ils sont trop peur de moi. Oh là là. Là. Ah non, non C'est Romain et c'est Joris qui s'est à ce point ah ouais, c'est Jaurice qui cesse pas mal hein Ils sont 4000 hein Ouais mais en même temps il a rise mec, hein. il fait R dans le tas, euh... il prend toute la wave hein. Pfff, putain il a chaté Attention hein Il a rise Arise, Rises, les gars t as t as Et Pareil, il suis pas là les gars Ils sont tous mid, hein. si, on ils sont Vas-y on cut, on cut, non, je non. cut, je, ouais, je pas cut, pas cut coup, coup, coup. Ah ils sont ouais. 5 mec ouais. Prenez les bons focus alors Laissez moi un peu Je vais les chercher Oh mec Tu vas partir Vraiment Comment tu vas arriver mon ulti est pas parti par contre Bon bah du coup j'en merde. un Bien joué les gars Je vais les chercher Merci. les gars, je fais une virgule hein, vous avez fait Bien joué mec Oh là là mais quel Oh là là. Ah, vous... Vous, vous régalez les gars vous... y a un Franchement... moment où bon Voilà les gars, on est, on est à 24 minutes, qu'on peut l'être, on l'a détruit, enfin... Si seulement j'avais un zéro voilà. mec Ah, Drake Do le Drake Do, okay. les gars je tranquille. Les mecs, regardez mon stuff et dites-moi si je respecte. Tu peux faire un zrot. <rire> Mais quel connard. Je fais quoi Moi ouais, je pense sur une petite dractar, ouais. <rire> Sérieux je, je, je, je mets le temps, t'inquiète, tu peux y aller, mec. Euh, nice, super, mec. Qu'est-ce qu'on voilà, pourrait là. faire pour troll à 5 non. Venez, on, on fait un trap. Venez, genre, on des fait des un trap. Mais on le fait là, là, là. Là, je le faire là. Là, là, là. Là, là là On peut le faire là les gars Bah le problème c'est que c'est Gacia qui va le prendre quoi <rire> ou, alors le là, hein. ou alors on va le détruire là au bot. Ou alors là Genre là c'est bien non Mais ouais, là c'est Ward Oh le temps, y'a pas le bleu Y'a le bleu ou pas Essaye de déward vas-y déward J'ai pas. Personne n'a de Deward J'ai pas, j'ai pas. Attention à toi, hein, y y'a du monde. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas. Je vais les bait, je vais les bait, je les bait. On va l'aider au mid. Go mid. Driver. Viens vers nous Les gars les gars oh la série là vraiment hein. Les mécaniques sur ce Jax Ouais oui On va pas tuer Gastien, c'est un peu de la charonna Mettez vous là, là mettez vous là On Oh les gars je passe par derrière Attention Les gars bah, je suis bien dans le bush je mets des fait oh, les gars non, non, non il regardez regardez regardez Salut Coucou Bah Gastien tu fais quoi là Non mais Gastien là, tu... là tu pousses Split les gars Je vais les chercher Non oh, j'aurais pas la les gars, moi j'y vais hein. Ah, je suis mort, j'ai suis... Bien joué, le kick, mec. Hein. Solide. Oh putain, la portée du, du Nida quoi, c'est n'importe quoi. Je vais la chercher. Oh, what the fuck, mec Comment t'as vu le ça Les gars, il va falloir si je chercher. T'es passé au travers, mec La porte ou pas la virgule, les gars, j'ai pas de vie hein. Je crois, crois t'es spot. Non, non, non, mais hit les gars, Il te baitent, il te spot. Par contre, y'a un raid. On fout le troll. Ouais, tu peux faire le raid euh. Moi je dis les gars mets ta maîtrise, mets ta maîtrise, mec. Hein. Je sais pas. Fais un truc. Non, non, attends, je vais t'épuiser sur par une grand. Euh, il faudrait qu'on t'explique que que Lysine en 2016 elle joue avec une euh, force des âges. Tu vas pas apprendre à jouer Lysine, toi Mais Non, c'est hein. mieux. C'est la. Pas, ouais. pas décret euh, Lysine. Oh, les gars. Mais c'est très bien. Ai c'est <rire> trop je bien décret Marcite. Avec, avec Lysine. C'est la vie Est-ce que, que, est est -ce que, que je fait derrière les la les tour les et je fais Est-ce que, que je fais une virgule à la pp <rire> En vrai Laisse moi, -moi targon mec, j'en ai plein Est-ce que, que ça, tu ça se fait Vas-y targon tout ce que tu veux, moi je prends Est-ce que c'est légal Ah dommage bah, Je suis derrière, derrière les gars En bah, vrai je vais les chercher mec bah, là, là, là. Ramène. Oh non J'ai ah, ah, ah, les deux, j'ai les deux frères C'est l'échec malheureusement Heureusement que qu <rire> bon, elle... je suis là pour la santé Par contre, je suis vexé, mec, gestion, il a 10 000 fois plus de kill que moi C'est l'échec Tu t'apprendras à jouer un jour à la lag de l'échec Oh mais pourquoi il est pas passé dans la ronde des la lag La lag de l'échec T'inquiète, t'inquiète Lag of Legend les gars On jouera à la lag de <rire> l'échec Nous, Guillaume, Rémi et moi on joue à la lag des. l'échec Lag of un truc comme ça Ouais c'est ça Ah t'es conçue Je crois que c'est plus ton cerveau qui lag en fait Ouais je bon, pense je back hein les gars ouais. Non venez, venez je fais là. Ah vous êtes prêts Vas-y ouais. on ward, vas-y on ward Allez ah Allez j'arrête sur une virgule, c'était prévu Ah non c'était juste pour rentrer dans leur base en fait <rire> Parce que j'avais pas mon flash Les un gars, tu vois, oh que merde non oh oh non non non non Oh les gars on est... <rire> oh non on Oh mec ils se Tellement ils ont Tellement ils ont sauté sur les pieds ces connards Ah <rire> oh, putain allez, allez, allez Et après on va me dire ouais ton KDL il est dégueulasse <rire> On juge oh. pas, on juge pas, on juge pas ici. Ah parfait. Alors ils ont quoi comme des gags essentiellement euh, Les gens on, on prend dirait. les drags Je suis là, je suis là, je suis lâche-là les va faire Les bons, les bons, <rire> les bons Attrapez les tous Aïe oh, on pose une toule Pose une oh. toule On pose... Ah quand t'arrives toi Je pose, la tour de laine, je fais, là. Je pose des poules Prends son rocket est que... tu... Il a l'air vénère contre Zoris la tour mec hein C'est pas pour toi ouais, Je <rire> vais le KS quand même Vous pouvez warder ou pas Ouais tiens là Ouais, tu peux le casser, si tu veux maintenant. Ouais, maintenant! Prêt? Maintenant! C'était un drago des nuages, les mecs, on s'en bat les couilles. Ouais, c'est le deuxième plus fort du jeu, mais c'est pas grave, ça va les couilles. Les gars, j'ai bien de l'aide, j'ai une taunt. Ok, j'en ai un. Oh, allez. J'ai fait le coup. J'arrive, mec, j'arrive, j'arrive. Oh putain, le soir, Reviens bien là! Oh mais ah ma mais j'ai ça en vente, c'est bon j'ai mon Zonia les mecs J'ai mon Zonia faire une ça Oh merde Oh là là Oh là là ouais, pas Putain, qu'on fait, fait, on on fait, fait des et vrais pikes. et la cage Et comme mon esprit logique est pas forcément... Plus euh, plus plus euh, ...génial... Ah bah je rien bon pas. Allez, adieu Les gars la pieds Je ferme par devant, tu vas derrière Ok, bon. Salut Joris, tu vas bien Salut, ça Ah le bâtard Tu arrives en Y'a du monde mec, y'a ah du F5, monde mid des gens. Ah j'ai perdu Y'a trois personnes personne mid hein, Je fais 250 plus Le jeu top, le jeu top. Euh FS speed, le gaffe, ça décale hein. Ok ça, ah ça décale. Y'a leur bot lane au moins On fait quoi bah... On se barre Là J'ai Vous êtes prêts Un instant Faut le prendre. Il y a la méga. Ah, Ah Oh je suis le mec je suis On l'aurait tué hein, je suis désolé. Mais je sais pas pourquoi tu la kick dans le mauvais... bon c'est pas grave Ah vous êtes pas mort Oh bien joué les gars Je crois que vous étiez mort Ah bah non J'ai TP out C'est mec d'ailleurs J'ai TP out Bon les gars, c'est le moment de vérité Tue-moi l'atout Go, go, go, go Sur... Go là-bas Fais gaffe à toi, il fait mal hein... Ouais... Je connais pas le bien, On va le chercher On va le chercher les gars Oh putain Attention à toi euh Ouais focus là. Là maintenant, je le retourne. Oh. Tu l'as Tu les as oh les deux mecs. Euh, Romain il est vraiment trop mal quoi. Non mais je connais vraiment pas le truc, je suis désolé, <rire> je comprends pas. Je vais les chercher oh. va jouer, Attends, je garde mes soldats pour la souraca. Oh par contre c'est relou sur Ça, Tu veux pas faire ta virgule gueule là Sauve moi. Oh non, Rémi, tu meurs vraiment, Rémi. Une blague Je peux venir. Y'a personne derrière Je peux tu le team back. Mec, mais à quel moment ils survivent Tu le tueras pas Ah vraiment. C'est le meilleur moyen pour se faire catch et se faire. Ils sont fou ils peuvent pas se détruire. Tiens, je me gâche. Tu peux pas mieux, tu peux pas mieux ah, Il a ulti, il a Très très bien, bien, bien excellent Oh t'as jamais tué Bah oui mec sur. suis ah, mis, non, vraiment. là il a plus rien hein. Le 10 les gars Le 10 Vous êtes prêts pour la virgule ou pas Je suis <rire> je suis ah, derrière les gars ah, non, Je suis je suis les gars en train te te de réguler les gars en train le de Je suis en train de les les gars Avec le directo, vraiment une table là Laisse-moi réguler 30 secondes et je je l'ai prise pour vous de C'est bon, j'ai le joignage et tout, les gars. J'avais un boulevard, mais c'est pas grave. Je peux tenter Regardez ma régène, les gars, laissez-moi Attendez 30 secondes. T'inquiète, moi j'ai le Drake d'eau, on attend. Moi aussi, mec, mais genre j'ai une Warmog en plus. Genre faut vraiment un centre au moment où je la fais. Y'a pas d'autre choix. J'ai l'ultime. Ah y'a Rystop On est 5v4. Non, même pas, ils ont 3. Non, toute là, ni là, ni là pas de Bien joué, Jackson Bien joué! Ouais, il y a Rise! En tout cas, super ward ici On va le tuer! On, on va tuer Rise! Je dive! Ah vas-y, je, je cut, cut! Je cut! J'arrive! J'arrive hein! Rise ouais, bien, watch! On, tu... on va dive! Ouais. Attends, Attends, je clique en million pour pas je nous faire ça! Tu tente ça, Hein? Ah, ah, il a TP, il a TP! Il a TP, il a TP! TP! a TP! al Y'a y a les Dordragon les gars, si on arrive à open un, un inhib les gars c'est pour nous Mais viens, bah mais si on viens, viens dragon, Yves, groupe la, Vous avez vu la, la wave bot ou quoi euh, Je groupe avec Jack Ouais groupe groupe avec nous, ouais, tu fais une... le taf ouais, en fight mec genre là Ouais mais on a pas Alexandre, Jacques. on a pas Alexandre Oula, ouais suis mort T'inquiète, t'inquiète Mais non t'es pas mort, pas mort court, ouais, Cours par contre Cours, cours, cours, cours, la vie de moi Là J'arrive, j'arrive, j'arrive J'ai une TP J'ai j'ai les gars Merci oh Remy J'ai encore le zonia, j'ai encore l'ultime. Oh, les gars Mec j'ai bugué What the fuck Bid C'est sérieux Bon bah... Oh t'as déco à Oui oui, c'est la déco Je peux plus bouger On va fight, tu fais vraiment la merde hein Oh bien joué mec, j'ai pas su Dash sur la ward là, oh. là, là. La... la ward non, en fait on se fait engage au lieu d'engage les gars Je sais même pas pourquoi. Bon les gars fait. je suis encore debout J'ai envie de dire euh... Toujours là Toujours debout Mais je peux choper Romain si vous voulez Si je flash les gars Vous avez un terrain follow sinon je vous reporte tous Il peut vous ramener Romain mais dans ce cas là il nous faut aussi le mur d'Alger Parce que si jamais il ulti on est mal hein. Parce qu'il y a les autres qui vont engager derrière Ouais t'as raison Beau jeu Mais j'ai pas de mur hein Moi je dis beau Là là là là Lui lui C'est le Bien joué J'ai taunt, j'ai taunt, j'ai taunt Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi En plus le monde de K Je encore j'ai encore l'ultime les gars, gars. Le c'est hein. moi qui tanque la tour Mais pourquoi oh. c'est moi qui tank la tour bah, que A quel moment la tour décide A quel moment Bon, c'était GG. Il y a une petite période où on a troll Voici Rémi, tu l'as mise Ouais eu une bonne période, où on a bien trollé Alors là les gars, ça va être complètement Ils vont rager Ils vont rager